Salut les pépiniéristes, salut les planteurs d'arbres, les créateurs d'arbres, les créateurs de fruitiers. Euh, je vous montre un petit outil de pépiniériste, euh, mais pas que, hein, mais qui, qui est bien pratique, c'est une petite serre. Voilà. Alors Elle peut être bien sûr plus grande, hein, mais une petite serre un petit peu euh, qui va vous servir pour mettre au chaud vos porte-greffes, vos arbres greffés, des choses comme ça pour, bah, pour que votre greffe marche un peu mieux. Donc moi, j'ai ça qui était déjà sur le terrain quand je l'ai acheté il y a 7 ans, en 2015. Et donc, ben, je l'ai un peu renettoyé, réaménagé. Par contre, je n'ai pas du tout refait la structure pour l'instant. Donc c'est vraiment un brique à brique. Il y a des vieilles vignes dedans. Hein. On peut voir un, un vieux cèpe de vigne. Enfin, il y en a quatre. Voilà. Donc celles-ci me produisent beaucoup de raisins. Surtout depuis que je les taille. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer... Bon, là, c'est... Ça, c'est les... L'autre saule qui est en préparation, vous l'avez déjà vu, j'en ai un autre bac ailleurs, voilà, donc ça, ben on va... je vais vous suivre l'expérience là-dessus pour voir s'il y, y a vraiment une différence de pousse notable et de croissance racinaire, on verra ça sur les plaques à boutures. Et puis, vous euh, ben voyez, j'ai un coin dans ce, cette petite serre qui me sert à faire une jauge chaude, tout simplement, euh, pas non plus en plein soleil, vous voyez, c'est partiellement ambré mais c'est ben voilà ça reste une serre donc ça chauffe mieux que dehors c'est à l'abri du vent c'est à l'abri du froid et donc j'y ai mis ben voyez mes premiers arbres greffés donc voilà c'est officiel la pousse appelé Vincent de Bretagne la greffe est commencée bon j'ai pas fait beaucoup hein. j'ai fait une journée et demie j'en ai fait 150 donc ça va pour l'instant c'est pas fou mais mes porte greffes ne, plus, ne sont pas non plus énormément démarrés donc je ne cours pas après là j'ai mis en jauge chaude des porte-greffes non greffés pour les démarrer donc euh, ayez un coin ensoleillé pour mettre vos porte-greffes euh, justement à débourrer parce que bah, il faut qu'ils démarrent pour, pour, pouvoir, pour pouvoir greffer donc, euh, donc vous pouvez les y aider Saint Julien ici pour faire prune, pêche, abricot amande Prunus avium ici pour faire euh, bah, du cerisier tout simplement forte vigueur et là, bah, j'ai greffé euh, le cognassier qui avait bien démarré et euh, du prunier mirobolant de l'Edin pour faire des pruniers. Forte vigueur. Voilà.